Yo, ça y est Ross. J'espère que vous avez tous la forme. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vous parlais brièvement, rapidement, de la nouvelle Skewarna donc qui est KTM. Euh, Vitpilen et Smart Vitpilen de, qui va être en 901 cm3, donc forcément ça va être du bicylindre si hein. Je veux dire, vous, vous attendez pas à avoir un 900 monocylindre Salut, euh, comment ça s'appelle Il faut pas non plus déconner. Je sais qu'ils avaient sorti la Supermoto, je l'avais eu d'ailleurs, la 701 Supermoto de Scoverma, que j'avais pas du tout aimé, qui était un mono. Euh, là, bon, mais ils vont sortir, ça va être de c'est exactement le même moteur qu'il y a sur la Norden 901 euh, Expédition. voilà, c'est exactement le même, c'est le même moteur, donc voilà, pas de gros changements au niveau du design, c'est exactement pareil que les anciennes euh, Vitpilen et Smart Vitpilen. sauf qu'ils vont foutre un moteur, voilà, de 901 cm3. Euh, bon c'est vrai que pour le coup ça va être intéressant hein, parce que ça va être un gros gros mono un gros mono après, je, je, je en faire parce que les anciennes c'était des monos un gros bicylindre de 900 cm 3 donc euh, voilà là, là on, on, on attaque quand même quelque chose d'assez véloce, d'assez costaud le prix ils l'ont pas encore dit mais bon connaissant euh, KTM et Skubarna c'est la même compagnie c est, c est, ça va être très cher ne hein. vous, vous attendez pas à avoir quelque chose de, de pas cher ça va être minimum minimum du 12-13 voire plutôt même 13-14 000 euros ça salue 13-14 000 euros euh, en dessous je pense pas moi je crois pas, je les connais après pour ma part je pense qu'à la longue vous allez voir que ce moteur va aussi se mettre sur le sur une Duke il va avoir une Duke 900R ou une Duke, une Duke 900, 901 euh, ça va être, ils vont faire exactement la même philosophie que Yamaha avec leurs 700 euh, Crossplane qui, est, qui, est, qui, est, qui est sur toutes leurs motos pratiquement et, euh, et Honda aussi qui va qui, qui part aussi sur cette logique on sent bien qu'ils se positionne comme Honda Yamaha Honda fait ça avec la la comme s'appelle la merde j'ai oublié maintenant la Hornet la Hornet la comment s'appelle la Transalp et vous allez voir que bientôt ils vont mettre aussi sur la CL il y a la CL 500 il va y avoir la CL 750 ça va être une philosophie parce que ça les arrange forcément quand tu sors le même moteur que tu le mets sur tous tes, tous tes, tes modèles comme ça, ça te, ça, te, ça te facilite la vie, ça te fait des économies d'argent de, et tout, c'est vraiment le top pour eux et en plus tu permets d'exploiter le la même moteur à plusieurs modèles comme ça, c'est franchement le mieux pour eux et toutes les marques font ça, vous avez Yamaha a fait ça, Honda a fait ça, maintenant KTM. vous allez voir que Suzuki peut-être peut va le faire et encore je crois qu'il ouais, commence à le faire euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, Vous allez voir même du tout ça. Tout le monde va faire pareil parce que c'est vraiment des grosses économies. Regardez, je crois que je doublée, ouais, je Donc voilà, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Au niveau de pour revenir à ces deux modèles, il n'y a pas de gros changements, C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup à parler. J'ai fait juste cette vidéo pour vous avertir de ça. C'est quand même attention, c'est quand même un changement radical parce que on était sur des 700 3 monocylindres, on passe sur des bicylindres de 900 3 Donc les, les anciennes seront toujours vendables. Hein. Euh, si vous aimez le mono mais maintenant franchement si vous voulez rouler sur la route à faire des longs longs trajets c'est sûr que c'est toujours mieux un bicylindre qu'un mono un mono c'est plus adapté pour moi à un trail comme vous l'avez dit la crf 300l mais si vous, tu, vraiment tu veux faire des, des longs trajets c'est mieux un, un bi voire mieux un 3 et encore mieux comme la mienne un 4 cylindres c'est carrément un moteur de bagnole et c'est inusable euh, mais enfin voilà en tout cas ils positionne, comme on dit leur pion ils vont, ré Ils vont réutiliser leur même moteur qu'ils avaient sur la Norden. Vous allez voir, écoutez bien, je vous l'annonce d'avance, hein, c'est pas encore été dit, mais moi je le, je le sens. Ils vont le mettre aussi sur leur, une future Duke. Il y aura une Duke 901 cm3, sûr et certain. Ça va être comme ça. Donc, euh, est-ce que je la conseille Bon, moi, vous connaissez, je suis pas trop euh, fan de KTM et de ce a, non, même pas du tout. Donc, est-ce que je le conseille Si vous aimez la marque, oui. Euh, Est-ce que ça va être beaucoup plus intéressant que la 701 Forcément, parce que ça va être un bicylindre beaucoup plus véloce, ça va être très puissant là pour le coup, hein, 900 cm3 bicylindre, ça va être très très très très puissant, je vais tourner à gauche, euh, voilà, donc moi je vous le conseille, si vous êtes fan de la marque, c'est beaucoup mieux que les 700 Cavernes. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, de laisser un pouce bleu. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la chaîne et ça augmente énormément. N'oubliez pas la seconde chaîne, s'il vous plaît, de survie pour qu'elle continue à évoluer et à subsister. Allez, je vous souhaite bonne continuation les potos. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.